Bah euh, là, nous sommes en train, euh, on a fini notre troisième jour, et on est en train, vous allez entendre des bruits de fourchettes, d'assiettes, de, de, tout ça, parce qu'on est en train de manger notre, comment on va appeler ça, notre goûter, euh, une poire au chocolat, euh, voilà. Donc, euh, Tu vois, ça, là, le truc, c'est que tu as vu, le chocolat, il est à l'intérieur aussi, c'est rigolo. Oui, ouais, ouais, ouais. il a bien fondu. Hein. Donc, euh, bah, je, présente, euh, je présente Alexia et je présente Pierre. C'est euh, la, fille, la fille et son père. Hein, la fille et son père. Et juste pour présenter, ben, ils viennent non pas de Honfleur, mais de Deauville. Et que, euh, notamment, ben, ils ont passé trois jours ici parce qu'il euh, y a un projet avancé euh, d'une naissance. Non pas la naissance de Térébentine, mais d'une crêperie qui s'appelle chez. Nani. Nani. Alors, euh, eh ben, honneur, aux, aux, honneur aux dames. Euh, donc, euh, ma chère Alexia, voilà, tu as passé trois jours ici. Tu, tu disais que le sarrasin, c'était une énigme pour toi, parce que tu avais fait que des crêpes. Voilà. D'accord. Je ne savais pas que ça se pétrissait comme le porc. Donc euh, voilà, je vous ai découvert, enfin, bon, je, je m'en doutais quand oui. même, hein, mais voilà. Euh, et euh, après, nous avons pu laisser libre cours à notre imagination à travers diverses créations de, de recettes de, <rire> de blinis et de pommets. On a fait plein de trucs, en fait, c'est sérieux. <rire> de Samoussa, de petits Roulé, de mmh. Moza version sarrasin, voilà, c'était cool. Non, mais ça, c'était bien de faire cette découverte-là. Alors, juste pour dire aussi que, non pas pour vous flatter, c'est pas le genre de, de la maison, mais c'est que, rapidement, vous êtes mis à bien tourner, et que ça nous a permis, justement, de déborder sur de la création, de, de s'inventer tout un tas de trucs. Pierre, je donne la parole à papa, maintenant, papa Pierre, tu peux nous parler, Pierre, de, de Nani Crêpe ou Nani chez Nani Oui, chez Nani, eh tout simplement parce qu'on sera bien chez Nani, au fait. Et, <rire> et Nani, moi je peux le dire, c'est pas un secret. Voilà, c'est sa grand-mère. Voilà, la grand-mère d'Alexia, voilà. Et donc elle va porter, comme la grand-mère Loroïque porte le nom, c'est l'école Loroïque porte le nom de la grand-mère Loroïque, ben, chez vous c'est pareil. Voilà, pareil, ouais. Donc. Donc voilà, donc on a commencé les travaux il y a peu de temps. On a très peu de temps pour être au point et prêt. Oui, donc parce on... qu'il y a Mister Covid qui est passé par là. Voilà, on a un mois. On compte sur tous nos entrepreneurs pour ne pas nous mettre en retard. <rire> <rire> Mais ça, j'ai passé. <rire> et, et donc, là, dès qu'on est rentré, on va voir ouais. si le carrelage est tout beau. Et, euh... et alors, Nani, chez... à... je suis en train de chercher à Deauville. Oui, merci, parce qu'à chaque fois, vrai. je dis « on fleur. Quand je vais aller vous voir, je vais me pointer en fleurs et voir vos Mais bon, m'a dit que c'était pas loin. Euh, Nani, ce sera quel genre de crêperie euh, Alexia, la bouche pleine. <rire> <Alexa, rire> <t 'es orange. rire> euh, ça va être une crêperie avec euh, des produits simples, mm -hmm. mais frais, locaux et de saison, qui défendent une éthique écologique et il est responsable pour faire des crêpes bonnes pour la planète et pour la santé mm -hmm. et, euh, et voilà, et donc on aura un brunch le dimanche c'est pour ça qu'on s'intéresse aussi à tout ce qui est pancake ouais. pour un peu faire des petites euh... Des petites variantes. Le dimanche, euh, ce sera brunch. Oui, dimanche, c'est brunch. vrai. Oh, D'accord. Ouais, je t'avais même pas dit. Non, non tu l'as dit, mais je ne l'ai pas capté. C'est un petit pancake que tout le monde réussit à faire ça. Bah oui, oui, <rire> c'est ça. C'est ça, je fais le lien. Euh, moi aussi. Bah, le but, c'est d'avoir le midi latéral une clientèle locale. Ouais. Le week-end, de profiter euh, du fait qu'il y ait pas mal de touristes en principe à deux villes euh, ah ouais, euh, et de parisiens. Ouais. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on propose aussi des produits frais pour vraiment mettre euh, la Normandie à l'honneur. en fait, mmh, Oui, mmh. ouais. alors pas que des produits frais, elle ne vous dit pas qu'elle nous casse les pieds à trouver <rire> des producteurs euh, bio, euh, écolo, que les cochons et gombadés dans la campagne. Qu'ils aient fait du vélo. Qu'ils aient fait du vélo, <rire> obligatoire, oui. Voir de la planche à voile, s'ils si, euh, ont eu les moyens. <rire> et euh, et qu'effectivement, que les poules euh, aient eu euh, quelques... et déjà vu, au moins une fois dans leur vie, un mm -hmm. peu d'herbe, avant de... Non, c'est vrai que tu tiens, tu tiens à avoir des ouais. produits plutôt sains, euh, surtout ton gros motive. Voilà, le bien-être animal et l'écologie ouais. sont un peu les deux points... Euh principaux et super important euh, qui devrait en fait être dans n'importe quel restaurant pour moi, d'accord. Mais est-ce que tu crois que, c'est une question, hein est-ce que tu crois que la clientèle en règle générale est sensible à tout ça de plus en plus ou qu'est-ce qui te fait dire ça bah, euh, Ils ont fait des sondages quand même pour euh, voir si les gens étaient capables de mettre un peu plus cher pour manger des mmh. trucs, euh, trucs intelligents. Oui c'est le cas, après je pense que tout le monde le faire, mmh. mais en fait euh, sur un produit euh, comme euh, la... Comme la galette qui coûte 10 balles, euh, comme un McDo en coûte 15 et comme une pizza en coûte 15 aussi, oui. bah, c'est c'est pas non plus rocambolesque de, de proposer ça. C'est parce que c'est sur un produit simple que justement ça reste euh, populaire et oui. qu'on n'est pas obligé de toucher une clientèle particulière qui va que dans les gastros. Parce que pour l'instant, en France, il n'y a quasiment pas... Enfin, c'est surtout les gastros qui peuvent se permettre de mettre ce genre de produits en avant mmh, plutôt mmh. que les restaurants plus classiques. Tout Mais euh, ça change, donc, oui, de, de, même de, de, de relais tout simple qui, qui font maintenant des produits euh, au moins locaux et de saison, c'est quand même minimum. Mmh, mmh. Là, On va se resservir un petit coup de site quand même. Hein. De, alors le site, je l'apprécie bien. C'est le cidre Breton, c'est clair. J'en dis deux mots parce que qu'on a vraiment... un un artisan qui est génial, qui est Michel Maman, là, cidre de Valais de la Sèche, à chaque fois que je dis que oui, c'est Valais de la Sèche, c'est bien ça. Michel Maman, qui est, voilà, qui, est, qui est un... Il élabore un cidre, des jus de pommes, il travaille sur la poire aussi, avec des choses très, très naturelles, qui rejoint ton idée un peu, mais bien sûr, que j'entends bien qu'en Normandie, il y a des très bonnes choses aussi, puisque les Normands et les Bretons, au moins, se rassemblent sur une chose... C'est qu'on a quand même vachement de bons produits partout en France, mais euh, en ce qui concerne nos crèmes, nos beurres, nos cidres, on a tout ce qu'il faut. Quoi. Nous plus, oui. Hein? <rire> et nous plus, pas nous. Pourquoi nous Non, nous, les Bretons et les Normands, ah, par rapport à la France. Vous avez échappé, mais <rire> <de Pierre. rire> Donc, voilà. Donc, euh, l'ouverture probable de chez Nali, ce serait quand Mi-juillet. Mi-juillet, donc il va falloir. Euh, Entre mi-juillet et fin juillet. Ouais. On pas ce... Non, j'espère qu'on ne sera pas prêt que le 13. Soit on est prêt le. Le 5-6 pourrait être d'attaque le 14 juillet, soit on est paré le 15, mais on va essayer... Bah, de... Ce que tu pourrais faire, pour, ce que vous pourriez faire pour le 14 juillet, s'il y avait une ouverture mais le 14 juillet, non seulement ça, mais tu pourrais demander par exemple à la patrouille de France de mettre une flamme derrière, ouverture chez Nani ouais. à Leuil. Oui, oui, oui, oui. Un vrai. truc qui est envisageable quand même. Oui C'est simple. Oui, oui, oui. Ouais. Je pense ouais, qu'Emmanuel qu sera d'accord. On, re on retient. Ouais. <rire> <rire> pour, euh, parce que je sens en tête, pardon. Revenir à Douville, il y a, il y a une, donc une forte saisonnalité, mais il y a une ouverture possible toute l'année aussi. Il y a, il y a oui. un trafic toute l'année. Oui, c'est sûr. C'est ouais. comme les sables de l'eau bah, toute, toute l'année. Tous les week-ends, il y a du monde. Ouais. c'est 2h euh, de Paris. Ouais. c'est 1 h 15 de Paris. Et en fait, euh, même quand il n'y a pas de, de, de touristes, en fait, les locaux vont au resto. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas une ville ça. où les gens ne sortent pas, c'est une ville où les gens sortent. Ce n'est pas une ville qui dort. Non. Non. Ouais. Et, euh, et du coup, bah. Euh, nous, dans la boutique, on avait déjà des clients qui vont sûrement venir au resto après, quand on aura le resto et ça peut aller vite avec le bouche à oreille, se faire une petite clientèle locale. Ouais, euh, ouais, ouais. Parce qu'il y a Deville, Trouville, fleur, Cabourg, enfin, les gens bougent quoi. Pour aller bouffer un truc, les gens... Les gens mais bougent, mais par bougent. exemple, en dehors de la saison dite estivale, bon, en gros, je dis mi-avril à, à mi-septembre enfin, ou ouais. fin septembre, parce ce qu'après, il y a une ouverture à l'année, mais est-ce que ce sera plus concentré sur justement les week-ends comme tu oh, l'évoques Parce qu'il y a un moment où il faut Oui, appeler, on ne va pas être ouvert voilà, 7 jours sur 7. Là, et, et, et pas pour euh, grand-chose, j'allais dire, euh, très souvent. Enfin. Ouais, je pense qu'on fera un truc genre euh, du euh, jeudi au dimanche, ou du ouais, ouais. truc comme ça, ou au lundi. Enfin, c'est clair qu'on ne verra pas 7 sur euh... 7. Il n'y a qu'une saison morte vraiment, c'est janvier, euh, mi-février, ouais, ouais, sinon oui. le reste du novembre, pas ouf quand même. Et novembre, c'est pas terrible. Ouais, ouais. Est-ce que, est que moi, j'avais pris l'habitude de fermer euh, les vacances de Noël, euh, Noël, Nouvel An, parce que ah, les gens Noël, le savent. c'est le, le feu. C'est le, le mois d'août, ouais. ouais. Ah ouais, ouais, c'est ça. Il y a... enfin, Noël, mais non, mais, mais le Nouvel An, oui. Mais est-ce que pour autant, les gens vont sortir ou, ou sont présents, mais font la fête et sont en famille chez eux, quoi. Euh, bah, Autour de Noël, les gens sont plutôt ouais. en famille, mais avec le Nouvel An, les gens, ils viennent tous en groupe de copains, tu vas ouais. ah, aller ouais. faire la fête, bouffer... Euh boire des coups et faire les boutiques ouais. ils viendront peut-être pas faire le réveillon chez nous mais a priori s'ils sont en famille ou entre amis je veux dire ce sera le lendemain ou la veille ouais, c'est peut-être là quoi. aussi tu peux ouais. proposer en, comment dit, en take away, en emporter des trucs qu'ils vont faire à l'apéro en brunch chez eux peut-être, pourquoi pas aussi des plateaux ouais des plateaux, le mec il vient chercher il est terminé, quoi, mais... ouais ouais, terminé ouais, au moins euh, s'il dans... reste une petite semaine il passera D'accord, une fois j'espère Le lendemain, quand il y aura la gueule de bois il viendra chercher sa crêpe à emporter au pire ouais. Flambé, flambé au Calvados Il faut toujours combattre tomber, le mal par pas le mal. Il faut tomber d'un excès à l'autre. <rire> bon, alors, euh, ben, plein de succès à Dani, hein, ça c'est clair. Euh, alors, donc, ces trois jours, comment vous avez vécu ça Parce qu'en fait, vous êtes que, que tous les deux. Euh, voilà, c'est des... votre ressenti sur les trois jours. Est-ce que ça vous a éclairé sur des trucs Est-ce que, voilà, euh, votre vie là-dessus bah euh, oui, oui. Euh... Parce qu'en fait, euh, bon, moi, par part on est trois crêpes, je ne connaissais pas grand-chose. Donc, euh, donc oui, y a tout le truc autour du sarrasin, euh, ouais. le noir, euh, la, la fermentation aussi, ouais. euh, c'est vraiment important, euh, tout ce qu'on peut faire autour, et surtout de se simplifier le, les tâches, ouais, C'est moi, je. Je, je, enfin, je pense que c'est le truc. À non, non, mais voilà. Je <rire> euh, suis un J'avoue que je suis un peu lourd là-dessus, toi. Et, euh, mais mais je crois que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que. Il ne il faut pas, il, il faut pas se, se mettre des boulets aux pieds, quoi. Il, y a, il y a à la fois le plaisir de travailler dans son outil de travail, son propre outil de travail, mais il y a aussi le fait qu'il ne faut qu pas que ça devienne une prison. Mm -hmm, Et ouais. très souvent, d'autant plus après, même si euh, vous n'êtes pas, entre guillemets, les, les perdreaux de l'année, c'est-à-dire que vous avez déjà géré d'autres établissements, mais qui n'avaient rien à voir avec la restauration, hein, je ne comprends bien, pas. Et bien donc, c'est vrai que c'est un métier à part entière, un métier qui est crevant. Et puis, euh, bah, effectivement, il faut faire vachement attention, on a un peu des flux tendus, etc. T as des clients qui viennent, d'autres qui viennent pas. Et, et, et en fait, il faut, il faut plutôt... Ce avec quoi je voulais que vous partiez, j'espère que c'est entendu, je crois bien, c'est qu'il euh, vaut mieux euh, en avoir sous la pédale et être capable de réagir à un truc plutôt que de vouloir tout faire et, ouais, et se prendre ouais. les pieds en tapis. Tu vois, c'est ça l'idée. Après, j'ai bien entendu que, que tu souhaitais, que vous souhaitiez faire un, un truc, voilà, une capricaine qui a du charme, qui a du chic et qui en même temps propose des choses qu'on voit pas que partout. Mmh. Hein? Euh, bien sûr qu'il y aura la, notre sang éternel complet de au fromage mais euh, parce que on, parce qu'on rentre dans une crêperie, on s'attend à l'avoir même chez les Normands. Mais euh, <rire> mais est évident que voilà, on a vu qu'il y avait plein de choses à faire. Là-dessus que j'ai voulu vous éclairer, je pense que c'est bien comme ça aussi. Vie. Alors ben on va s'arrêter là, euh, c'est bien. Moi je suis content de vous avoir reçu, euh, notre découverte une fois de plus. Ouais ben, nous aussi bien. on écoute, on est bien content d'être venu. Euh, effectivement moi je pense que ça va bien, va bien nous servir entre autres aussi pour, pour Alexia et surtout le fait de se simplifier euh, se simplifier la vie euh, pour euh, éviter le maximum de stress parce que de toute façon il, on sait qu'il va y en avoir ouais. et puis n oubliez, oubliez petit petits trucs est pas ouais. le premier jour ouais. Suis bien mon truc même si tu je vas suis... à deux trucs non mais je prête deux ouais. je l'ai de compris pas. mais euh, voilà mais, mais, mais je pense que ça c'est hyper important quoi. après effectivement ouais. c'est bah, cool vous que d'être euh, les rênes en main moi je fais Alexia, ce sera la tête et moi, je serai la, la main droite. alors. Oui, parce <rire> que toi, toi, tu as dit qu'effectivement, ce que, que croit Alexia, c'est que tu vas rester euh, euh, six mois, voire quelques années avec elle, mais toi, tu m'as dit qu'au bout d'un mois, tu te tirais. Oui, mais ça, normalement, on ne devait pas l'enregistrer. Je ne euh... pas le <rire> <me> dire. <rire> non, non, je pars, je pars la veille du, du 15 août. Le... <rire> juste, juste une question, là. Euh, parce que bon, vous avez vécu euh, cette formation de trois jours tous les deux, mais vous avez l'habitude, etc. Vous avez peut-être même travaillé ensemble, mais. De vous dire, euh, on, on va être ensemble dans, dans la même entreprise en restauration, soit un nouveau, un nouveau métier en même temps. Est-ce est que euh, vous, ça va le de... chante quelque part ou quelle, pas une pas antique, ou pas Alors On a déjà travaillé ensemble plein ouais. de fois. Ouais. Et rien que le fait que j'appelle ma fille chef, à mon avis, c'est peut-être pour ça qu'elle a fait la crêperie, en fait. <rire> ah, yes. Ouais, je crois qu'elle est quand même vachement ma hein. <rire> Ça se pourrait bien, oui. <rire> bon, bah, moi, il me reste à vous remercier. Merci euh, à toi. Voilà. Et puis, bah, comme vous le savez, je le dis à chaque fois, je le répète, il y a mon SAV. Mon SAV, c'est euh, on se passe un coup de fil. Euh, et, et puis, on se pose des questions. Et puis, euh, roule ma poule. Et puis, des échanges, surtout, c'est le plus important euh, mais je vais bosser grâce à toi, Alexia. Tu m'as réveillé euh, l'idée de travailler sur les, les blinis, euh, d'utiliser du. Comment on appelle ça Pour fermenter là. La levure. La levure boulangère, etc. Mais tu pourrais faire un levain de, de sarrasin fermenté bah Non, là, parce que, parce que non, ça, ça fermente pas. Merde. Parce que comme il n'y a pas de gluten. Ah, ben bah, je suis bon. Ouais, tu vois Ah la conclusion, raté <rire> <rire> Je fais ça, s'il te plaît. Bon, ma bah, petite poire, elle passe quand même. Eh bah, écoute, un hein? petit peu en retard, mais non, mais c'était bien. Et c'était très bon. Et on va ouais. finir sur ta de dernière bouchée, Pierre. Mmh. <rire> <rire> bon, ben bah, bonne route à, à vous, bonne route à Nani et, et mes amitiés à la prochaine. D'accord. Merci. Merci bien. à vous.